Est-ce que la loi de l'attraction fonctionne Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'un délire mystico-spirituel, New Age de plus Quelque chose dont on se passerait bien, pas vrai Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter ces questions et bien d'autres dans cette nouvelle vidéo. Tu vas le voir sur cette chaîne, si tu ne me connais pas déjà, on parle d'épistémologie, de développement personnel et évidemment de non-dualité. La loi de l'attraction, c'est un terme qui s'est démocratisé, qui est devenu populaire dans les années 2000, avec notamment la sortie d'un livre et d'un film au préalable d'ailleurs, « Le secret », dont tu as peut-être déjà entendu parler. Présenté comme une loi mystique, magique, ésotérique, au sens premier du terme, à savoir « cachée euh, du grand nombre, du plus grand nombre, réservée à des initiés. Cette fameuse loi est présentée comme un pouvoir secret de l'esprit. Un pouvoir secret de l'esprit sur la matière. Un pouvoir « magique », entre guillemets, qui nous donnerait le pouvoir d'attirer des choses dans sa réalité. Comment ne pas vouloir y croire c'est très euh, satisfaisant comme idée il y a un côté un peu magique et d'ailleurs la loi de l'attraction est souvent considérée et critiquée pour cette raison elle est désignée comme une pensée magique une pensée qui n'a aucun fondement scientifique et c'est d'ailleurs le cas il est capital de savoir qu'aujourd'hui il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de la loi de l'attraction ça n'est pas prouvé scientifiquement alors, évidemment, je vais avoir tendance à te mettre en garde. Quand un enseignant spirituel, un coach en développement personnel, moi y compris, te parle de loi de l'attraction et qu'il utilise un, un, un lexique particulier et scientifique, euh, il faut se méfier. Quand on utilise par exemple le terme de saut quantique, d'attraction, de taux vibratoire, euh, ben, il convient de savoir de quoi il est question. La loi de l'attraction est présentée souvent avec un lexique scientifique. Mais il convient donc de savoir que la science est aujourd'hui totalement désolidarisée de ce phénomène de loi de l'attraction. Alors, ça ne nous dit pas si ça existe ou non. Euh, pour une simple raison, c'est qu'en cet instant, je suis conscient. Et c'est une certitude. Ce n'est pas une croyance. Et c'est la même chose pour toi. Tu sais que tu existes. Il y a comme ça, comme une évidence. Tu sais qu'en cet instant, tu es conscient ou consciente. Et bien aujourd'hui, la science, sur ce sujet-là, se casse aussi les dents. Elle n'a pas été aujourd'hui capable d'affirmer que notre cerveau produit notre conscience. C'est l'hypothèse la plus populaire, mais ça n'est pas une vérité pour autant. C'est une hypothèse. Donc, dans le reste de la vidéo, je vais t'inviter à garder l'esprit ouvert. Ma mission d'aujourd'hui est assez complexe parce que d'un côté, je m'engage à attaquer, à critiquer, à présenter les dangers de la loi de l'attraction, donc quelque chose, tu vas voir, qui est sans bullshit, et qui pourrait peut-être euh, briser certaines illusions que tu pourrais avoir, certaines croyances sur la réalité, en tout cas les remettre en question, te pousser à les questionner. Voilà, voilà mon intention. Et d'un autre côté, euh, bah, j'ai envie d'amener les, les plus sceptiques, les rationnels, les scientifiques, à se poser la question de pourquoi est-ce que cette loi euh, n'est pas prouvable scientifiquement, et pourquoi il est impossible à ce jour qu'ils en vivent la moindre expérience personnelle. C'est un sujet euh, complexe, riche, et donc je te propose de me suivre dans cette aventure. Alors la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est L'idée selon laquelle je peux, en tant qu'être humain, grâce au pouvoir de mon esprit, attirer des objets, des événements... Euh, et des personnes même, dans ma réalité, dans ma vie, grâce au pouvoir de quoi Grâce au pouvoir de mes pensées. Bon, pourquoi ça n'est pas prouvé scientifiquement Parce que dès le départ, on voit qu'il y a comme une incohérence, euh, une, je dirais, une, une impossibilité, une incompatibilité entre deux paradigmes. La première, c'est l'idée selon laquelle nos pensées peuvent avoir un effet sur la matière. Et ça, aujourd'hui, la science, bah, c'est pas, euh, pas trop un sujet d'étude, c'est pas trop la manière dont elle voit les choses. Il faut savoir que en, dans la méthode scientifique, on a en tout premier lieu un paradigme qu'on appelle un paradigme méthodologique, qui est donc celui du matérialisme, le matérialisme méthodologique. Ça part du principe que, avant même de démarrer l'étude scientifique d'un phénomène, on va s'accorder sur le fait qu'on va étudier de la matière. On ne va pas étudier du surnaturel, on va s'attarder à étudier de la matière. C'est donc un fondement, une base à partir de laquelle on va appliquer notre méthode scientifique. Mais donc, dès le départ, on se rend bien compte avec la loi de l'attraction euh, qu'il y a incompatibilité. Comment est-ce que de la pensée, donc je rappelle euh, pour euh, ceux et celles qui se poseraient la question, mais une pensée, ça n'a pas de masse, ça n'a pas de, réel, de réelle consistance, ça n'est pas matériel, une pensée. À chaque fois que j'ai une pensée, tu ne la vois pas apparaître, euh, elle n'est pas visible, elle n'est vécue que par celui ou celle qui pense. C'est aussi un phénomène qu'on pourrait renvoyer à qualia. C'est un phénomène profondément subjectif, intime, et qui n'est vécu et perçu que par l'individu lui-même. Quand je pense, il faudrait d'ailleurs plutôt déclarer quand j'observe des pensées, pour être au plus près de l'expérience, ce qu'il se vit, c'est que j'observe des pensées dans mon expérience subjective. Je pense, il y a des pensées, je suis traversé par des pensées. Ces pensées ne sont pas matérielles. Donc l'idée selon laquelle ces pensées pourraient attirer quelque chose, et donc de la matière, comme un aimant géant, c'est absolument absurde. Et c'est d'ailleurs pour ça que la manière dont on présente la loi d'attraction, dont on s'y intéresse, est déterminante. Ce qu'il y a, c'est que quand un sujet est trop spirituel, quand il appartient... À un paradigme particulier, il y a ce qu'on appelle un phénomène de vulgarisation. Et ça, c'est valable dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que ça veut dire C'est-à-dire que si j'explique la physique quantique à un enfant de 8 ans, il va falloir que j'utilise des mots adaptés à sa compréhension. Il va falloir que j'utilise un certain lexique, un certain langage. Et encore, bon, on pourrait dire, ça serait quand même un peu bizarre de vouloir expliquer la physique quantique à un enfant de 8 ans, vaut mieux attendre un petit peu plus, un peu plus tard, qu'il se développe davantage, qu'il ait de meilleures bases en physique, déjà, qu'il comprenne un peu mieux sa réalité, avant de pouvoir lui expliquer ce qu'est la physique quantique, la relativité générale, euh, etc., etc. Mais l'idée de la vulgarisation en elle-même euh, est intéressante parce que le principe de devenir vulgarisateur, c'est de prendre un concept qui est extrêmement complexe et de le simplifier. Eh ben, c'est précisément un gros problème avec la loi de l'attraction, c'est que ça reste un phénomène extrêmement complexe. Pour l'avoir étudié en long, en large et en travers, je peux te le dire, c'est très complexe comme phénomène la loi de l'attraction. Et quand on veut pouvoir le rendre intelligible au plus grand nombre, il y a une énorme perte d'informations et de données. Donc c'est pour cette raison que le secret, comme tu l'as peut-être vu, s'attarde uniquement sur l'aspect matérialiste de cette loi. La loi est présentée comme un outil pour attirer de la richesse, attirer de la fortune, attirer du succès, attirer finalement du consumérisme. Mais cette loi, si tentée qu'on puisse la nommer loi, est une loi spirituelle. La loi de l'attraction n'est pas du tout euh, matérialiste, matériel. Et quand je dis matérialiste, c'est-à-dire euh, une action de la pensée sur la matière, ça n'a absolument euh, aucun rapport avec cela. On ne parle pas de la même chose. On est sur deux niveaux qui n'ont rien à voir. Quand quelqu'un adhère à un paradigme, eh ben il va percevoir sa réalité selon un ensemble de croyances, tout un système de croyances qui vont être compatibles les unes entre les autres et qui vont lui permettre de comprendre sa réalité. La loi d'attraction l'attraction n'est pas du tout une loi matérielle, ce n'est pas une loi matérialiste. Elle n'est pas compatible avec, la, avec cette vision du monde, avec ce paradigme. Et donc... De la même manière que la loi de l'attraction n'est pas comp compatible avec le matérialisme, ça n'est pas non plus compatible avec le rationalisme ou le scientisme. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est une des raisons pour laquelle la loi de l'attraction trouve encore aujourd'hui et trouvera encore longtemps des détracteurs et des détractrices. Ce n'est pas tant qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est perçue de, avec le mauvais paradigme. Voilà, ça c'est important de le préciser. C'est-à-dire que oui... Je fais partie des personnes qui ne croyaient pas, mais à une seule seconde, à la possibilité qu'il puisse exister la loi de l'attraction. Pourquoi Parce que j'abordais ce principe à partir d'un paradigme matérialiste. Je suis sceptique à la base, c'est important de le préciser, mais je suis quelqu'un qui adore la méthode scientifique. Je suis quelqu'un qui a lu des études, me suis intéressé aux au principes de la zététique, de l'étude de la connaissance, qu'on appelle la métacognition ou l'épistémologie. Et donc, euh, c'était mon premier bagage. Donc, quand j'ai été exposé pour la toute première fois à ce principe de la loi de l'attraction, ça a fait comme un court-circuit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compatibilité. Pour moi, ça ne tenait pas la route. C'était bête, c'était idiot, c'était absurde. Et puis, en allant plus loin, on se rend compte qu'il n'est pas... Euh, idiot ou illogique, en tout cas, pour quelqu'un qui adhère à un paradigme matérialiste, rationaliste ou scient scientifique <rire> ou en tout cas qui fait l'apologie de, de l'explication scientifique des choses, ou euh, c'est la meilleure manière de le dire, euh, bah, pour comprendre qu'il a envie d'être militant et de défoncer euh, euh, tous les thérapeutes, tous les coachs ou les auteurs euh, qui parlent de, de cette loi magique. Parce que dans son rapport au monde, ça n'a aucune, aucune espèce de cohérence, c'est juste bidon, ça n'existe pas. Ce qui s'est passé dans mon histoire personnelle, c'est que je me suis mis à subir la loi de l'attraction au moment où je, où je commençais à questionner mon paradigme. À partir du moment où j'ai commencé à me dire « tiens, c'est vrai que je me dois de reconnaître que ma croyance en la matière, en fait qu'il n'y a que de la matière », bah, est-ce qu'il tient vraiment la route J'avais vécu en 2015 une expérience de non-dualité. C'est un sujet dont je reparlais sur la chaîne. Et cette expérience a été suffisamment frappante pour me provoquer un déclic intérieur. Il y avait un regard porté, une perspective différente portée sur la même expérience. L'expérience n'avait pas changé. Le sol était toujours identique, le plafond pareil, mon corps n'avait pas bougé d'un iota. La seule chose qui avait changé, c'était intérieur. C'est le regard qui était porté sur ma réalité qui avait, euh, qui avait shifté. J'avais vécu, de par cette expérience de non-dualité, un changement de paradigme. Je m'étais rendu compte qu'est-ce qui s'est passé Je m'étais rendu compte qu'en fait, le matérialisme ne tenait pas la route. C'était une théorie bidon, incomplète. Je comprenais complètement pourquoi j'y avais adhéré pendant si longtemps, hein. Pendant plus de 20 ans, quasiment 20, 25 ans, je dirais, je ne sais pas trop à quel moment j'ai commencé à adhérer à ça parce que j'étais enfant, mais il y avait une cohérence absolue à croire à, croire à la matière, parce qu'il y avait de la matière partout. Mon propre corps était fait de matière et, et je, je croyais que mon cerveau était à l'origine de cette conscience que je percevais. La non-dualité, on en reparlera, c'est un sujet très très important, c'est réaliser que non, ce n'est pas la matière qui produit la conscience. C'est l'inverse. C'est la conscience qui, dans un premier temps, observe la matière. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradigme idéaliste, pour mettre des mots savants dessus. L'idéalisme, c'est il y a un esprit, il y a de la conscience. C'est cette conscience qui observe la matière. Donc c'est sûr que quand j'observe ma réalité et que je crois très fort me trouver dans un monde matériel en trois dimensions, dans lequel moi-même je suis un objet supplémentaire dans l'univers, que mon cerveau est à l'origine de ma conscience et donc que je suis né à un moment et que bah, la, la, la, ma naissance correspond au moment où j'ai commencé à devenir conscient et à exister en tant qu'objet et que ma mort correspond à la fin cet objet va mourir et donc avec ma conscience si j'adhère à ça, qui n'est autre qu'un paradigme basé sur de nombreuses affirmations extraordinaires si j'adhère à ça, la loi de l'attraction c'est du pipeau ça n'a pas, pas de sens, c'est complètement illogique et c'est souvent comme ça qu'elle est étudiée, souvent comme ça qu'elle est critiquée. Alors comment est-ce qu'on passe à, au niveau supérieur avec la loi de l'attraction Eh bien il convient de devenir un bon sceptique. Le bon sceptique, ça fait un peu penser au bon et au mauvais chasseur, mais c'est un peu ça. Le bon sceptique, c'est quelqu'un qui est vraiment appelé à trouver la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'être confortable avec des illusions. Ce n'est pas d'entretenir des, des préjugés ou des idées reçues. Le vrai sceptique, l'authentique sceptique, il va douter, évidemment, quand il va être exposé à une théorie un peu saugrenue, un peu bizarre ou irrationnelle. Il va évidemment en premier douter. On ne va pas lui demander de croire. Et de toute façon, ça serait impossible. De par son attitude de sceptique, il ne va pas croire sur parole. Il va vouloir des preuves. Là où il y a un problème avec la loi de l'attraction, et comme tout phénomène spirituel, paranormal ou irrationnel, c'est que les preuves scientifiques ne pourront jamais être produites. J'en ai parlé dans « Science et paranormal » qui croire, on ne peut pas expliquer un phénomène irrationnel avec une méthode calibrée pour produire des résultats rationnels. L'instrument de mesure n'est pas apte à produire ce genre de, de résultats. Il ne conviendra pas. Donc la loi d'attraction, il faut convenir dès le départ, sans euh, s'en cacher, ce que ne font pas d'ailleurs ceux qui tentent de la démocratiser, il ne faut pas s'en cacher, elle n'a rien de secrète ou de magique, c'est simplement une loi spirituelle. Mais pour pouvoir jouer à cette loi spirituelle, pour pouvoir en voir et en vivre les effets dans sa propre expérience subjective de la réalité, il convient de changer son paradigme. Il convient d'adopter un paradigme qui va permettre de voir des preuves dans sa propre réalité de son existence. Et là, tu vois, j'ai déjà perdu pas mal de monde parce que on prend le problème à l'envers. On dit souvent il faut voir pour croire, entre guillemets, il faut que j'ai des preuves avant de pouvoir adhérer à une croyance, et donc d'y croire, de devenir croyant, tenant. Et bien avec la loi de l'attraction et toutes les lois spirituelles, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir jouer, expérimenter, avant de pouvoir en avoir des preuves concrètes dans ma réalité subjective, en épistémologie, on part du principe que l'expérience directe, c'est la chose la plus vraie qui soit à ma disposition. On peut me raconter des croyances à gauche et à droite, mais ce qui est le plus tangible, le plus vrai, c'est ce que je vis moi-même. C'est ce qui est vécu par moi-même dans mon expérience subjective. Les gens peuvent me raconter n'importe quoi, mais si je le vis pas moi-même, bah, je, je vais toujours rester un peu dubitatif, et tant mieux, je vais rester sceptique. En tout cas, c'est ce que je t'encourage à faire. Ne crois personne sur parole ne crois personne sur parole. Même Bouddha disait « doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire ». Il est capital de développer un esprit critique, un art du discernement. On ne sait pas, c'est une autre règle d'épistémologie, on ne sait pas ce qui est vrai quand on vient au monde. On arrive dans un univers qui est complexe, dans une réalité qui est riche, avec effectivement des formes, des couleurs, des objets et des règles multiples et diverses qu'on ne connaît pas. Notre ignorance est notre point de départ. Ça, c'est capital de se le rappeler. Nous démarrons cette expérience humaine dans l'ignorance la plus totale, sans avoir la capacité de faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Gardons-nous des préjugés. Gardons-nous des croyances et des paradigmes qui nous enferment. Cherchons véritablement la vérité. La vérité doit résister à toutes les expériences. Et donc, pour, convenir, enfin, pour aller plus loin sur cette idée de loi spirituelle, pour pouvoir jouer avec la loi de l'attraction, la il faut changer de paradigme. Il faut d'abord croire pour voir. Pourquoi ça Ça, c'est sûr, ça ne plaît pas à grand monde. Cette idée de devoir croire avant d'avoir la preuve, eh ben, on pourrait être tenté de se dire, et je suis le premier à l'affirmer, « Eh ben. C'est très, très marrant ce que tu dis, Tony, ça veut dire que je vais croire à un truc qui n'existe pas, je vais m'illusionner moi-même, je vais m'auto-conditionner en mode la méthode Coué, je vais me mentir à moi-même, je vais me raconter des histoires à moi-même pour pouvoir euh, y croire ensuite. C'est débile, c'est illogique, c'est dangereux ce que tu dis, c'est exactement ce que font les, euh, les gourous de secte, c'est-à-dire qu'on te fait perdre ton discernement, on te, on, te, on te conditionne à croire à un truc faux, pour qu'ensuite tu aies l'impression que ça soit vrai, tout simplement parce que tu te seras menti à toi-même. Du calme, <rire> ce n'est pas ce que je dis. Pourtant, j'ai bien conscience de ce phénomène, parce qu'en tant que sceptique, c'est exactement comme ça que j'aurais réagi. Si on m'avait dit « il faut que tu crois avant de voir bah, », j'aurais dit euh, « ouais, et puis, et puis quoi encore ?» Donc je vais croire à tout, aux extraterrestres, je vais croire au crop, euh, crop circle, euh, je vais croire aux zombies, je vais croire euh, aux monstres spaghettis, à n'importe quoi, aux licornes, et j'en passe. Aux petits êtres de la nature, aux farfadés, aux sirènes, à tous les êtres surnaturels et toutes les euh, figures mystiques et tout, et tout le tralala. Quoi. Si d'un coup il faut voir pour croire, enfin il faut croire pour voir, alors du coup j'abandonne mon discernement et puis il y a des chances qu'en allant prendre ma douche, euh, en tirant le rideau, je vois Jésus en train de se faire couler un bain. C'est ça que tu es en train de me dire, Tony Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'abandonner ces certitudes actuelles. C'est d'ailleurs impossible. C'est d'ailleurs impossible. L'idée, c'est de les questionner. Et c'est pour ça que je t'invite à regarder, si tu ne l'as pas déjà vu, ma vidéo sur le paradigme. Je rentre vraiment dans le détail, ce qu'on n'a pas le temps de faire ici, de ce que c'est et quel est le danger du paradigme. Pour citer juste le plus grand danger du paradigme, c'est je crois à un truc tellement fort que ça va m'empêcher de vivre des expériences. Ça va brider mon expérience de la réalité. Pourquoi ça va brider mon expérience de la réalité Parce que je ne me trouve pas dans une réalité qui est objective. Cette réalité que j'expérimente, c'est la mienne. C'est une réalité qui est profondément subjective. Donc tout ce que je crois, tout ce qui est mon système de croyance actuel, influence ce que je vis. On peut me présenter un fait, et on le voit bien avec les platistes, Allez amener une photo de satellite de la Terre à un platiste, donc quelqu'un qui croit à la théorie de la Terre plate, il va vous dire que c'est un photomontage. Pourtant, on, on, entre nous, on est OK, la Terre elle n'est pas plate, elle est ronde, en tout cas elle a une forme plutôt ronde. On le sait, c'est de la connaissance disponible à chacun, à celui qui vraiment se poserait la question. Mais pour celui qui, dans son système personnel de croyance, adhère au paradigme de la Terre plate, et eh ben tous les éléments que je vais pouvoir présenter comme des faits, comme du factuel, lui dire « c'est une preuve eh », et ben ça ne va pas être perçu comme une preuve objective en tant que telle, ça va être perçu à la lumière de son paradigme de platiste. Donc dans son paradigme « comme il est impossible que la Terre soit autre chose que plate », il va voir ma représentation sphérique de la Terre comme un photomontage, ou comme une tentative de le tromper, de le manipuler. La seule chose, il y a d'autres moyens, évidemment, même si je crois que le débat est souvent euh, sans issue, le seul moyen pour que le platiste puisse éventuellement reconsidérer ses croyances, c'est si on le foutait dans une fusée. Si on le foutait dans, dans une fusée et qu'il se retrouvait à faire une expérience directe de la Terre, de la Terre vue de l'espace. Et bien figure-toi qu'encore là, si on pousse le problème assez loin, s'il est vraiment entêté, et qu'il adhère de manière frénétique à son paradigme, il serait capable de dire que les fenêtres de la fusée contenaient un écran, qu'il n'était pas en train de voir la réalité, mais qu'on était en train de l'illusionner, de le tromper, de fabriquer une attraction pour maintenir son illusion, et le pousser à lâcher ses croyances. Il, il a le sentiment de détenir la vérité quand il adhère à la théorie de la Terre plate. Et donc il va trouver tout un tas d'explication en accord avec ses croyances. Eh ben, figure-toi que ce problème se retrouve chez le rationaliste, chez le sceptique, chez le scientifique, euh, chez la plupart des individus. Il convient de reconnaître notre paradigme actuel et de le mettre à l'épreuve. Alors, comment on met euh, son paradigme à l'épreuve, quand il s'agit de loi de l'attraction. Ben, je l'ai dit, la loi de l'attraction, ce n'est pas du tout une loi matérielle. Nos pensées, elles n'ont pas vraiment d'impact sur la réalité, au sens strict où on l'entend. Alors par contre, elles ont vrai, vraiment, véritablement un impact, parce que si tu regardes les objets autour de toi, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, et même, euh, je ne sais pas si tu me regardes sur un téléphone, un ordinateur, une tablette, mais euh, cet objet que tu tiens, avant d'être un objet physique matériel dans ta réalité, il a été une pensée. En tout cas, il a été conceptuel. Avant d'être un objet physique que tu peux expérimenter avec tes cinq sens, ça a été un objet conceptuel. Le téléphone, la tablette, l'ordinateur a été dessiné. Et au moment du dessin, avant d'être projeté sur le dessin, ou sur l'ordinateur qui a servi à établir le plan, le design, etc., il a été dans l'esprit et l'imaginaire d'un individu dans son expérience subjective, ou d'une équipe. Mais en tout cas, il y a eu comme ça un passage du concept de la pensée à l'état de réalité physique. Donc il faut en fait, en premier lieu, que tu te rendes compte que tout ce qui se trouve dans ta réalité, les bancs de ta ville, les lampadaires, euh, les bâtiments, euh, sont dessinés, ils sont pensés avant d'exister. Il y a comme ça... Un euh, une étape, les voitures, qu'est-ce que c'est une voiture Il bah, y a eu un design, il y a eu un travail de fait avec quelqu'un devant, devant sa table à dessin ou devant son ordinateur, sa tablette graphique. Il y a un moment où de la pensée, de l'idée, de l'imagination, de la créativité, ça devient un objet physique. Donc ça, ça cette notion, elle est importante parce qu'elle permet déjà de créer un petit pivot au sein du, du paradigme matérialiste pour lui faire entendre qu'effectivement, elle se trouve dans une, une réalité bah, où il y a énormément de concepts. La chaise, la table, le verre, la vaisselle, le miroir, tout ça a été d'abord conceptuel avant d'exister, au sens matériel où on l'entend. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que la loi de l'attraction, elle est extrêmement pragmatique, en fait. Il n'y a rien de vraiment magique. La première chose, c'est que nous avons, en tant qu'êtres humains, une tendance à nous, à nous angoisser pour l'avenir. Le futur nous fait peur. Pourquoi Parce que le futur correspond à de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se produire, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc nous avons une tendance naturelle à angoisser à l'avance pour ce futur qu'on ne connaît pas. Et je le répète, cette tendance naturelle à angoisser pour un futur qu'on ne connaît pas, eh ben, elle influence énormément notre expérience de la réalité. Surtout que je le rappelle, cette expérience de la réalité est subjective. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle un biais de négativité, eh ben forcément ça va affecter tout un tas d'autres choses dans sa vie. Ça va affecter les actions qu'il va poser. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de l'avenir, qui se répète inlassablement qu'il va échouer, qu'il est capable de rien, il bah, n'y a rien d'extraordinaire de, euh, ou d'irrationnel à pouvoir à un moment euh, présupposer que cette personne augmente ses chances, chances d'échouer. C'est assez logique, c'est rationnel. C'est ce à quoi elle croit. Ce sont ses croyances. C'est logique qu'elle échoue. Il n'y a, a rien de spirituel là-dedans, même si on pourrait en faire une lecture, mais ce n'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'en appréhendant le futur en permanence, on se crée une angoisse d'anticipation. On se raconte qu'on va échouer ou que ce qui va se produire va être désagréable ou négatif. Le futur n'est pas encore là, qu'il est déjà teinté, polarisé sur le négatif. Et donc... Quand on se met à attirer des événements désagréables, qu'on se met à avoir euh, des altercations avec les autres, qu'on se met à casser des objets, etc., il ben, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est logique. Quelqu'un qui est constamment en train de penser au négatif se met à vivre une majorité d'événements négatifs. Alors là, les statisticiens, les mathématiciens me diraient, bah, pour, en avoir, euh, pour en faire une vérité objective, il faudrait qu'on s'applique à mesurer, et donc il faudrait qu'on ait un premier groupe avec lequel il y aurait une tendance à négativer, un deuxième groupe témoin avec lequel... Bref, on voudrait avoir envie d'objectiver le réel, ce, ce qui est l'intention de la science et de la méthode scientifique. Mais ce n'est pas ce dont il est question aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, au-delà de ce postulat d'objectiver quoi que ce soit, l'expérience de la réalité ici et maintenant, elle est subjective. C'est ta réalité subjective. Donc plutôt que d'aller euh, mettre en place un modèle, attelons-nous à ce qui est véritablement vrai <rire> ici et maintenant. Et qu'est-ce qui est vrai Ton expérience de la réalité subjective. Donc quand tu te mets à croire que tu vas échouer, quand tu te mets angoissé à être euh, euh, flippé de l'avenir, Effectivement, tu, tu augmentes les chances d'attirer des, des événements plutôt négatifs, douloureux et euh, opposés au succès, on pourrait dire. Il convient, pour changer cela, d'avoir une, une, une démarche inverse. Au lieu d'anticiper l'avenir de manière négative, commencer à pratiquer la loi de l'attraction de manière cartésienne, rationnelle, bah c'est juste S'apprendre à discipliner son mental, donc son outil mental, son outil qui nous sert à anticiper l'avenir et le futur, depuis l'instant présent, c'est ce à quoi il sert. Il nous sert à projeter, à organiser, à prévoir, à planifier, euh, à conceptualiser. Cet outil mental, il convient de devenir maître de lui-même, c'est tout. Il convient d'apprendre à utiliser l'instrument correctement. Et correctement, bah, ce n'est pas en le laissant euh, aller à tout va dans la négativité. Il convient de le dresser un peu comme un animal sauvage et fougueux. Un peu comme un chien, il a tendance à vouloir aller dans, dans des directions, et si tu ne le tiens pas correctement en laisse, et ben c'est lui qui va t'emporter avec lui. Et il va t'emporter dans la direction de son choix. Devenir maître de soi-même, qu'est-ce que ça veut dire Apprendre à, de devenir, à devenir maître de ses pensées et de ses émotions. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément quand la loi de l'attraction est présentée. Avant de pouvoir avoir des résultats satisfaisants avec la loi de l'attraction, commence à méditer, commence à devenir maître de toi-même. Si tu n'es pas capable de reconnaître ton discours intérieur et donc ta négativité omniprésente, tu n'auras aucun résultat satisfaisant. Donc ça a un côté un peu culpabilisant peut-être. Mais il faut sortir aussi de cette croyance selon laquelle l'individu attire tous les événements dans sa réalité. Ce n'est pas ce dont il est question. Et ça, malheureusement, c'est une... un danger énorme qu'on retrouve dans certains milieux du développement personnel et de la spiritualité. C'est l'idée selon laquelle tout ce qui m'arrive, tout ce que je vis est le fruit de ma propre attraction. J'en suis le créateur donc je me fais agresser sexuellement dans une ruelle sombre un soir, c'est de ma faute. Euh, mon enfant meurt d'une leucémie, c'est parce que j'avais les mauvaises pensées. Non mais, à un moment, euh, il faut convenir d'attraper de, de, de, de, les gens qui tiennent des propos aussi délétères et de les mettre en face de, de, de, de, de la souffrance qu'elles provoquent. C'est absolument débile de dire ça et de le croire. C'est absolument irresponsable. Et pourtant, ce genre de, de propos infeste, euh, infeste les courants de, du dev perso et de la spiritualité. Ce que les gens n'ont pas dépassé, euh, ils n'ont pas compris. Et ce n'est pas parce qu'on a entendu parler d'un truc et qu'on en parle qu'on a compris ce dont il était question. À un moment, il faut dépasser les idées, euh, les idées reçues et les préconceptions. Bah oui, dans ces cas-là, j'ai un cancer, c'est parce que j'avais les mauvaises pensées, parce que j'avais peur d'attraper un cancer, donc c'est de ma faute en fait. Donc euh, en plus de vivre un truc qui est sacrément merdique dans une vie humaine, parce qu'en matière d'épreuve de vie, excuse-moi, mais avoir un cancer c'est quand même quelque chose de tragique, de dur, qui nous confronte à la réalité de justement la vie matérielle, de la finitude de cette vie humaine... Et puis tu te bouffes un cancer, et puis tu as un connard spirituel ou New Age avec son petit collier ou son attitude de béni-oui-oui -oui, qui va te dire « C'est parce que tu as les mauvaises, les, les mauvaises pensées. » C'est tragique. <rire> C'est de la connerie. C'est de la merde. <rire> Ça fait très Jean-Pierre Coff, mais... Je ne sais pas si tu auras la référence, mais... C'est de la merde. C'est de la merde culpabilisatrice. Et on en retrouve énormément dans les milieux du développement personnel et de la spiritualité. Donc... Euh... C'est un, un abus de la loi de l'attraction. C'est une limite de la loi de l'attraction. Non, tu n'es pas responsable à 100% de tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce dont il est question. Il y a une grande différence entre se reconnaître comme la conscience qui perçoit et être responsable de tout ce qui est vécu. Voilà, donc tes pensées, il convient de les maîtriser pour choisir consciemment d'avoir, d'adopter une attitude positive vis-à-vis -vis de ta vie. Et ça n'est pas toujours facile, parce que quand tu es dans une situation de grande précarité, que tu as des enfants, que tu as des pressions diverses, financières, etc., il ne faut pas oublier que cette réalité, c'est un jeu de survie. Il y a des gens qui se galèrent avec des 500 euros par mois, des 600 euros par mois, il y a des gens qui sont à la rue. Et il y a, si on ouvre et qu'on s'arrête à du nationalisme primaire, du chauvinisme de base, si on ouvre un peu les frontières, Va voir les petits Africains là, qui sont en train de crever la misère, crever la dalle, de combattre le couacheur corps, d'avoir des mouches dans les yeux. Va leur dire que c'est parce qu'ils ont des mauvaises pensées. Va leur dire ça dans le confort de ta petite vie spirituelle ésotérique. C'est débile. <rire> ça me consterne. Ça me consterne. Et pourtant, ça infeste à tout va. Et donc, ça donne aussi du grain à moudre aux scientifiques, aux sceptiques, aux rationalistes et aux critiques de la spiritualité de manière générale. C'est une dérive, et il y en a énormément, C'est pas la seule. En tout cas, celle-là, je la critique, et je continuerai à le faire. Il y a des dangers énormes à adhérer de manière aveugle à tous les concepts de cette réalité. Tous les concepts doivent être remis en cause. Ils doivent être questionnés, ils doivent être étudiés, expérimentés, confrontés. Il est hors de question de, de s'abandonner à un concept, à un moment donné. Dans notre vie, nous évoluons. Nous devons faire preuve de maturité intellectuelle. Nous devons questionner ce que nous croyons en permanence. Croire, adhérer à un discours, même s'il est prononcé avec autorité, avec passion, je sens bien là que je suis emporté par la passion, parce que quelque part je suis emporté par une certaine colère. Je vois énormément de dérives et ça m'agace. Surtout quand je vois que ça sert de cartouche, de, de, de munition pour dégommer la spiritualité. La spiritualité c'est pas ça non, c'est pas parce qu'il y a trois charlots qui racontent de la merde que c'est ça. Non, la spiritualité, on peut en avoir une approche saine, une approche méthodique, et une approche rationnelle, et une approche qui cherche à découvrir ce qui est vrai, et une approche qui n'est pas anti-science anti en plus. <rire> au contraire, au contraire, le véritable le, le mec intelligent ou la nana intelligente, c'est la personne qui va pas cracher sur les instruments à sa disposition. Elle va essayer elle va expérimenter, elle va, elle va regarder à travers la loupe, elle va lire le livre, elle va essayer le, le chronomètre, elle va, elle va prendre. Euh, elle va regarder dans le, le microscope, elle va regarder dans euh, le télescope, elle va avoir une vision la plus globale possible. C'est ça le discernement. C'est ça avoir the big picture. C'est pas adhérer à des trucs éclatés au sol parce que ça nous fait plaisir. Donc énormément de personnes ça c'est une critique qui reviendra sûrement sur la chaîne, ont une vision très euh, « new age », pourrais-je dire, de la loi de l'attraction et de la spiritualité de manière générale. Donc elles elle considèrent, et c'est vendu par le secret, c'est présenté comme ça en tout cas, qu'il existe une élite qui connaît le principe de loi de l'attraction et qui l'utilise, et donc c'est pour ça qu'il y a un secret. Pourquoi il y a un secret Parce qu'il y a des gens euh, à qui on ne veut pas le divulguer, ce secret. Donc il y a déjà une idée un peu complotiste, conspirationniste à la base, d'une certaine frange de la population qui est détentrice d'un savoir, d'une connaissance mystique, magique, spirituelle, et que ce savoir ne serait pas à la disposition du grand public. Et donc, grâce au marketing fabuleux du secret, il y aurait eu une volonté comme ça, en utilisant des scientifiques, etc., de témoigner en faveur de la loi de l'attraction pour que les gens commencent à s'y intéresser. Bon, bah, si tu as une, une approche premier degré de la loi d'attraction, tu vas, tu vas avoir des désillusions très, très, très douloureuses. Si tu commences à travailler sur toi, à, à travailler sur tes pensées, à essayer d'attirer des trucs, oui, peut-être que tu vas avoir des résultats satisfaisants. C'est évident, mais la première chose à comprendre, c'est adopter déjà une attitude pragmatique, pratico-pratique. Et c'est ce que je te présentais tout à l'heure. L'anticipation positive. Devenir maître de tes émotions et de tes pensées pour que tu puisses te sentir confiant et confiante vis-à-vis de, vis -vis de l'avenir. C'est quoi la confiance en soi C'est ressentir qu'on qu a à sa disposition les ressources pour faire face à l'imprévu de l'avenir, à ce qui va se présenter. Je sais qu'en moi, j'aurai la capacité, quel que soit l'événement qui va se présenter, de m'en sortir. Ça commence par là. Donc énormément de personnes veulent brûler les étapes. Elles n'ont pas les compétences pragmatiques de la loi de l'attraction et elles veulent attirer comme par magie. Parce que c'est beaucoup plus séduisant de se dire qu'on va attirer le corps de ses rêves grâce à la pensée magique qu'en allant à la salle de sport et en faisant attention à son alimentation. C'est beaucoup plus séduisant d'un point de vue marketing de se dire qu'on va attirer de l'argent sans bouger son cul du canapé qu'en camp de, en, en, qu en devant. Euh, travailler sur soi, développer des compétences nouvelles, s'intéresser à, à des choses phares comme le marketing, justement, euh, la capacité à convaincre, à séduire, à savoir vendre, à savoir parler à l'autre, à savoir s'exprimer correctement. Tout ça prend énormément de temps. Il est beaucoup plus séduisant pour quelqu'un de dire « Allez-y, j'ai une méthode magique pour vous. » La loi de l'attraction, vous pensez à un truc, vous l'attirez dans votre réalité. Vous pensez une Ferrari, elle, va, elle sera garée devant chez vous parce que vous l'aurez pensé. À un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des jambons. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment les solutions toutes faites. Il y a un marché pour ça. Il y a un public pour ça. Et la publicité, euh, qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, euh, ne, nous le montre bien. Les gens n'aiment pas fournir des efforts. Donc quand un gars, un charlot comme moi, débarque en disant « Ok, les sceptiques, c'est à cause de votre paradigme que vous ne ferez jamais l'expérience directe de la, de la loi de l'attraction. » Donc vous avez raison de critiquer, mais en vrai, c'est un peu absurde de critiquer un truc. Si vous n'en faites pas l'expérience, c'est juste par rapport à votre paradigme. Travaillez votre paradigme, en tout cas, mettez-le à l'épreuve, essayez de réfléchir à l'idéalisme, euh, étudiez ce qu'est la non-dualité, faites de la méditation, mettez à l'épreuve, essayez la loi de l'attraction et vous aurez des résultats. Mais <rire> n'oubliez pas, tous et toutes, le côté pratico-pratique de la question si je veux attirer le corps de mes rêves dans ma vie, bon bah d'abord on va commencer par une approche saine, une approche rationnelle de la question. Il convient de savoir comment on fait, comment on perd du poids, avant de travailler sur la loi de l'attraction, la magie de l'univers, etc. Non, comment on perd du poids Est-ce que tu sais ce qu'est une dépense énergétique journalière, par exemple Est-ce que tu sais combien de calories tu devrais consommer par jour pour perdre du poids, maintenir ton poids ou prendre du poids Est-ce que tu sais euh, que l'exercice physique est recommandé Est-ce que tu sais t'alimenter Est-ce que tu connais le principe des macronutriments, des micronutriments Est-ce que tu as connaissance de tout ça Est-ce que tu sais que la pratique sportive, euh, bah, si tu fais par exemple de la musculation, ça va augmenter ton métabolisme de base Et donc au repos, tes muscles, puisqu'ils seront plus volumineux, euh, vont consommer plus de calories. Tu auras donc un métabolisme plus actif ce qui sera favorable pour brûler les graisses. Est-ce que tu as la connaissance basique et théorique avant de croire à de l'ésotérique et du spirituel Ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément. L'argent, je veux de l'argent. Je demande à l'univers de l'argent. Loi de l'attraction, ramène-moi de l'argent. Je suis dans la gratitude, ramène-moi de l'argent. Et puis ces gens, qu'est-ce que tu fais Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées Je glandouille sur le canapé. Eh ben, tu n'attireras que dalle ce que tu attireras dans ta réalité, c'est des mecs sur YouTube qui vont te remettre les points sur les « i ». Ce n'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est une action. Le développement de soi, la croissance de soi. Et donc, si tu es ouvert à une notion de spiritualité, tu te rends compte que l'univers ne répondra à rien d'autre, à rien du tout. Il va t'envoyer chier, il va t'envoyer sur les roses. En ne faisant rien, en répondant à rien du tout. Ta réalité ne jouera pas avec toi. Ta conscience ne manifestera rien du tout. Elle attend que tu te sortes les doigts des fesses. Ça commence comme ça. Une attitude pratique, pragmatique, corrélée au réel. Hors de question de nourrir de nouvelles illusions. Et c'est pourtant un problème, un fléau même. Ça fait partie des dangers. Les gens croient qu'ils vont attirer des trucs par magie. Oui, ça peut arriver, mais ça ne sera pas consistant. Ça ne sera pas répété. Ça ne deviendra pas une compétence réelle à ta disposition dans la palette des outils de l'expérience humaine. Ça ne sera qu'un phénomène isolé parce que tu n'auras pas appris à maîtriser. Tu n'auras pas fait grandir ton personnage. Tu n'auras pas développé tes compétences. Développer ses compétences, ça veut dire être capable de devenir courageux, faire face à ses peurs. La volonté... Humaine, c'est de fuir le plaisir, euh, de, pardon, de fuir la souffrance et d'attirer le plaisir. Donc si, chaque fois que ça fait peur, chaque fois que ça fait mal, chaque fois qu'il faut se dépasser, chaque fois qu'il faut se confronter à des situations déplaisantes, tu n'es pas au rendez-vous, bah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc tu pourras faire partie de cette grande vague de personnes qui adhèrent à la spiritualité, mais qui se plaignent de ne pas, de ne pas avoir de résultats. Ah oui, mais tu n'as pas de résultat, parce qu'à un moment, c'est une expérience matérielle quand même. Tu fais l'expérience de la limite, tu fais l'expérience de la matière, tu fais l'expérience de la dualité. Donc à un moment, si tu n'as aucune compétence sociale et que tu ne sais pas, comme je disais, aborder l'autre, convaincre l'autre, séduire l'autre, écouter l'autre, entendre ce qu'il dit, entendre ses besoins, t'intéresser te, te, véritablement, profondément à l'autre, si tu n'es que dans une quête égoïste, ce que fait, euh, ce que met en avant le, le secret. Tu vas attirer la Ferrari. Ah ouais, la Ferrari, c'est super, la Ferrari. Tu vas attirer un million de dollars. Oh, vas-y, un million de dollars, génial. Mais ça, c'est... Elle est où, la spiritualité, là-dedans Non, ça, c'est la réponse à un besoin égotique. Un besoin égotique qui est basé sur la peur. Parce que tu pars du principe que un million de dollars, ça va te mettre en sécurité. Tu vas te sentir en sécurité. Donc... Euh... C'est nourri par de la peur à la base. Il y a absolument zéro gratitude, zéro amour, zéro conscience, au sens où je deviens maître de mes pensées, de mes émotions. Et les, il faut savoir que les qualités spirituelles, ce qu'on appelle chez les, les hindous euh, les siddhis, les, les, les, les capacités psychiques, ne se développent qu'à partir du moment où on a une attitude d'humilité. C'est une attitude. La spiritualité, c'est la disparition de l'ego. C'est en tout cas, euh, il doit devenir comme du cristal. Il doit devenir clair, transparent l'ego. Si ma quête spirituelle, c'est un enflement égotique, et que je réclame donc des besoins, je réclame des objets pour nourrir mes besoins égotiques, ça ne va pas marcher. Hein ça ne va pas marcher du tout. Donc, il me semblait... Euh, Très très important de revenir sur cette loi de l'attraction, elle est présentée comme une pensée magique. Euh, en réalité, la loi de l'attraction, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle qui peut être euh, expérimentée pour celui ou celle qui décide de donner une chance. Mais il faut commencer par devenir, donc, Alors quelques étapes. Réaliser que sa réalité est subjective, réaliser que je me trouve dans ma réalité, et que donc, mon paradigme agissant va permettre ou non l'émergence de cette loi. Si je suis matérialiste et que je crois que je suis un objet et que je n'ai jamais, jamais remis en question ce paradigme, ça ne marchera pas. Le paradigme va empêcher l'émergence du phénomène. Un peu comme si je suis matérialiste, je, je m'intéresse à la sortie de corps, je ne pourrai jamais vivre moi-même l'expérience de la sortie de corps parce que mon paradigme empêche, mon imagination vient, vient brider, mon expérience personnelle de la réalité, ça ne marchera pas. Ensuite, et ben les étapes traditionnelles de la loi de l'attraction. Je sais même pas s'il faut revenir dessus, mais l'anticipation positive, je fais confiance dans l'instant présent. J'ai une attitude où je me sens positif, je me sens dans la gratitude. Et c'est un moment aussi où on, on diabolise un peu la loi de l'attraction parce qu'on dit il faut se mettre des lunettes roses. Si on, est, on vit une épreuve de vie, etc., comment être dans la gratitude Si on vit une épreuve difficile, il convient, si on vit une épreuve difficile, de s'occuper de ça en premier, de se soigner, de revenir au calme, donc de faire ce qui doit être fait pour se remettre à nouveau en sécurité, pour se remettre à un état minimum de confort. C'est une expérience matérielle, donc si on perd... Euh, sa sécurité, on se retrouve un migrant ou un gars qui monte d'un bateau là, pour venir euh, s'échapper des conditions euh, difficiles dans son pays, un gars qui monte dans un, un train d'atterrissage pour faire 9000 km dans le train d'atterrissage pour quitter son pays de manière clandestine. Vous pensez que c'est une histoire de, euh, de, de, de loi de l'attraction ou de quoi que ce soit Vous pensez que c'est sa préoccupation là, de lui parler de spiritualité, de lui dire qu'il attire ce qu'il qu vit parce qu'il a les mauvaises pensées Non nous vivons tous et toutes des expériences subjectives différentes, distinctes, singulières. Nous vivons tous et toutes des épreuves, des, des, des situations avec des enjeux particuliers. Quand j'en parle, je n'ai la connaissance que de ce que j'ai vécu moi-même. Je suis biaisé à la base. En tant qu'enseignant de développement personnel ou de spiritualité, je porte en moi un biais, celui de mon histoire personnelle. Tout ce que je peux vivre en tant que réalisation spirituelle sera filtré à travers mes propres biais il convient donc de devenir sceptique même de l'enseignement sceptique de l'enseignant mais devenir un bon sceptique quand il y a des idées qui résonnent on essaye on met à l'épreuve on ne s'arrête pas au discours voilà bon j'espère que ça t'a plu évidemment il y avait du rythme parce que c'est comme ça que j'aborde les, les choses euh, c'est un sujet qui est complexe j'espère que tu y as trouvé euh, des réponses ou en tout cas que ça a permis d'ouvrir ta compréhension de la manière dont je parle et de traite de la loi de l'attraction, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de la loi de l'attraction Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as déjà vécu des expériences directes Est-ce que tu as déjà vécu une expérience de la loi de l'attraction C'est-à-dire que tu, tu pensais à quelque chose, tu ressentais de la gratitude tu étais dans une certaine forme de confiance, de lâcher prise vis-à-vis vis -vis de, de ce que tu demandais, et puis tu l'as obtenu. Quelle était ton attitude Quelle a été euh, voilà, ton expérience Ça m'intéresse que tu en parles, je lis tous les commentaires, et puis euh, bah, je te laisse également euh, dans la description de la vidéo, donc pour celles et ceux qui sont allés au bout, bravo à vous. Tous les livres de développement personnel que j'ai pu écrire, il y a « Deviens la meilleure version de toi-même », qui est un livre disponible en librairie, à côté de chez toi. Et puis pour le reste, disponible sur Amazon, sur Kobo de la FNAC et certains même sur e -books. Je te souhaite une bonne journée, merci à toi et à très bientôt. Ciao